Salut les crocos, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'étais au marché et regardez ce que j'ai découvert, un fabuleux instrument avec deux plateaux qui bougent. Oui mais qu'est-ce donc cet instrument Observons-le un peu. Il est marqué balance de Robertval. Une balance de Robertval, tu sais ce que c'est toi. Moi non plus. Allez viens, découvrons l'ensemble -le D'abord un peu d'histoire, c'est en l'an de grâce 1769 que Monsieur Gilles Personne de Robert Val invente une balance et la présente à l'Académie Française. Il s'agit de cette balance avec deux plateaux qui bougent. Oui mais qui bougent mais on ne sait toujours pas comment ça fonctionne. Nous allons le découvrir maintenant. Et nous voici dans le laboratoire d'analyse. Nous allons analyser la balance de Robert Val. Alors comment faire Regardez, j'ai pris deux objets. Premier objet, un mouchoir bien léger. Deuxième objet... Une trousse bien remplie. A votre avis, quel est le plus lourd La trousse ou le mouchoir Ben oui, la trousse, hein. Attention, regardez. Je mets en premier la trousse. Ouf, regardez ce qui s'est déjà passé. Le plateau a descendu. Je mets le mouchoir. Et là, il ne se passe rien, il est plus haut. On va quand même vérifier en inversant. Regardez. Là, à ce moment-là, je mets le mouchoir. Je mets la trousse. Et maintenant, c'est ce plateau-là qui est plus bas. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que la masse ici est plus importante que la masse du mouchoir. C'est plus lourd, c'est plus léger. On va quand même vérifier. Et nous revoilà, cette fois nous allons mesurer la masse d'un crayon contre la masse de plein de crayons de lattes. Et quand sais-je, il y a plein d'objets là-dedans. Alors regardez ce que je mets. Réfléchissez, quel est le plus lourd à votre avis Ben oui, tout le pot avec les crayons, etc. On va vérifier. Oui, ici, il est plus lourd, le plateau est plus bas. Là, le crayon est plus léger, du coup, le plateau est est plus haut. Est-ce que tu as compris comment ça fonctionne Oui, mais. Et si maintenant je mets un crayon d'un côté un crayon de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il y a un plus lourd Ou un plus léger Si je mets les mêmes crayons. Allez, vérifions. Et voici deux crayons que je viens d'acheter. Ils n'ont jamais été taillés. Ils sont exactement les mêmes. Alors, regardons ce qui va se passer. Hein Mais il ne se passe rien. Pourquoi il n'y a pas un plateau plus haut, un plateau plus bas J'y compris. Si la masse est exactement la même, les plateaux sont exactement au même endroit. Il n'y a pas un crayon plus lourd et un crayon plus léger, puisqu'ils ont exactement la même masse. Nous avons donc vu aujourd'hui la balance de Robert J'espère qu'elle n'a plus aucun secret pour toi. Là-dessus, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir. Ou bien à t'abonner, c'est comme tu veux. Ou bien rien du tout parce que t'as pas aimé la vidéo et que t'as suivi parce que tu t'aimais pas, etc. etc. Là-dessus, je te dis à la fois prochaine